Donc, euh, merci pour uh, votre invitation en effet. Et euh, alors, ça va être une présentation qui est peut-être un peu moins scientifique euh, par rapport à ce, que, ce dont vous avez uh, l'habitude et euh, un peu frustrante pour nous au départ quand on a su que c'était un 15 minutes pour vous parler de 10 ans de programme de conservation sur le blessement. Alors, si lui nous a rassuré, on peut tirer euh, un peu 20, 25 minutes, <rire> mais bon, non, on va faire court. Et l'idée c'est que voilà, ce support-là soit source d'échange. après pour ceux qui veulent prolonger un peu par des questions. Donc euh, quand je dis 10 ans de programme de conservation, en fait le Dessement des Pyrénées, qui est une espèce protégée, euh, a fait l'objet de deux programmes. Un plan national d'action de 2009 à 2014, et de 2014 à 2020, un projet qu'on appelle un projet Live Desmant. Donc Live, je ne sais pas si vous êtes familier, mais c'est un outil financier de la Commission européenne pour mettre en place, en œuvre, des programmes de conservation d'espèces notamment. Donc voilà, dans le cadre de ces deux programmes, il euh, y a eu une phase assez active d'acquisition de connaissances, parce que, vous le verrez, euh, et puis on pourra échanger là-dessus, mais Desmant est une espèce encore très méconnue, qui a été découverte tardivement et qui au final n'interagit pas beaucoup avec l'homme et du coup ne l'a pas beaucoup euh, intéressé jusqu'à il y a une dizaine d'années. Euh, donc voilà, donc on va vous donner quelques éléments de sa biologie quand même euh, incontournable et puis après zoomer sur deux, euh, deux actions de recherche appliquées sur l'espèce euh, voilà, qu'on détaillera un, un petit peu plus. Donc euh, déjà pour commencer, je vous ai dit que c'était une espèce euh, protégée qui est Particulièrement protégée du fait d'une aire de répartition restreinte, parce que là vous avez son aire de répartition mondiale, donc Pyrénées, Françaises, Espagnoles, et après Nord-Ouest de la péninsule Ibérique, avec une aire de répartition qui a tendance à se fragmenter et à se réduire de manière assez conséquente. Là vous avez l'aire de répartition française, donc vous voyez qu'il est présent sur les six départements pyrénéens. Euh, en vert, en fait, c'est la répartition historique il y a une trentaine d'années. Et en bleu c'est l'actuel, donc vous voyez cet effet de régression et de concentration en fait sur les altitudes euh, les plus hautes. Euh, sachant que donc en termes de répartition, le descement on le trouve à peu près à partir de 80 mètres dans les Pyrénées Atlantiques et plutôt à partir de 450 mètres dans les Pyrénées Orientales et on peut le trouver jusqu'à 2700 mètres d'altitude, donc avec une, une aire altitudinale assez euh, élevée. Ces habitats, donc c'est un mammifère qu'on dit semi-aquatique en fait, il est vraiment inféodé euh, au cours d'eau de moyenne et haute altitude et puis aux lacs d'altitude. Donc, le cours d'eau typique du dessement, c'est un peu ce profil-là avec euh, pas mal de substrats, de blocs rocheux, euh, des faciès assez diversifiés, des accélérations du courant. Il aime beaucoup les endroits où, où le courant est plutôt torrentiel, où le courant s'accélère. Et puis, euh, des berges, soit euh, présentant des... Enfin, des enrochements naturels, soit de la ripicile va s'est développée, puisque c'est une espèce qui a ses gîtes, en fait, dans les berges, mais qui n'est pas fouisseuse, elle ne creuse pas de terrier donc elle profite des infractuosités existantes ou de terriers d'autres euh, espèces. Et euh, pour continuer sur sa biologie et terminer un peu par là, pour faire à vite... Euh, il est donc on disait étroitement lié au milieu aquatique donc il s'y déplace, il y gite et il s'y nourrit. Il s'y nourrit. Euh, c'est une espèce qui consomme euh, des larves d'invertébrés benthiques donc il trouve sous les, les cailloux, euh, sous le, sur le substrat euh, du fond des cours d'eau. Donc là on voit une attitude typique de chasse où il fouille euh, sous les cailloux et on peut dire que c'est une espèce spécialisée, c'est-à-dire qu'il consomme quasi essentiellement des larves. Euh, d'éphéméroptères, plécoptères et tricoptères, mais assez opportuniste. On s'est rendu compte en fait, que dans les situations où ces larves-là n'étaient pas très disponibles, il pouvait ouvrir son champ de, de proie et même consommer ponctuellement des proies terrestres, comme certains lombriques ou orthoptères. Mais ce n'est pas la majorité. Et un élément important euh, aussi, c'est qu'en en fait, il se repère dans son environnement quasiment exclusivement au toucher. On le voit là en fouillant avec sa trompe. Il a cette particularité d'avoir une trompe donc une trompe vraiment comme un éléphant, c'est la soudure de la lèvre supérieure et du nez. Une trompe donc préhensile, qui bouge de partout, et avec beaucoup d'organes sensoriels, on, on devine là sur la photo les, les vibrisses. je ne touche pas l'écran, <rire> on devine les vibrisses sur la photo. Donc voilà, une espèce qui se repère vraiment au toucher. Il y avait eu des tests en laboratoire qui avaient été faits il y a une cinquantaine d'années, qui montraient que si une proie passait à plus de 5 cm, L'animal, il ne l'apercevait pas. Euh, donc voilà, très vite pour euh, la biologie de, de l'espèce. Et euh, on voulait vous mettre aussi un petit. Alors, celle là j'ai besoin de, de ça, c'est ça Une petite vidéo pour vous montrer en fait que. Alors, donc, c'est une espèce qui vit, je vous ai dit, dans les zones plutôt de remous, qui est pas très grande, qui sort le jour mais qui vit beaucoup la nuit et qui, du coup, est assez difficile à étudier. Et vous voyez, vous allez voir en plus qui va très vite. Euh, voilà, comme il est speed et comme ça. Du coup, c'est une espèce qui n'est pas évidente à, à étudier sur le terrain. Et donc, du coup, je vais laisser à, la parole à Fred pour, <rire> pour qu'il vous présente le premier zoom sur la répartition de l'espèce et les outils qui en découlent. Donc, euh... voilà. effectivement, euh, le descement des Pyrénées, c'est une espèce qui est très très mal connue, découverte en 1811. Euh, vous avez vu le milieu où il évolue. Voilà, on voit un petit truc passer. Est-ce que c'est le descement ou pas, on ne sait pas euh, difficulté de, aussi bah, de, de détecter des indices de présence sur l'espèce, etc. Donc de grosses lacunes en matière de connaissances, et notamment en matière de, de répartition, euh, parce qu'on on avait quelques données ponctuelles, etc. Et également aussi euh, une espèce qui passe inaperçue aux, aux yeux des euh, services instructeurs, des aménageurs, etc., alors que euh, c'est une espèce euh, qui, est, euh, qui est menacée euh, de disparition, protégée, etc. Donc, quand on a réfléchi euh, au, dans les programmes de conservation, on avait une volonté d'actualiser la, la carte de répartition et d'imaginer des outils de prise en compte euh, du Descamps des Pyrénées. Alors, c'est le blanc. Oui. Euh, donc, on est parti euh, au final sur euh, plusieurs, euh, plusieurs, on va dire, euh, plusieurs choses, agrégation de données. Donc, on avait à la fois euh, de la donnée euh, issue d'expertise naturaliste, donc euh, ça pouvait être des de captures, on a testé des méthodes de, de découverte d'indices de présence comme les radeaux à empreinte. Donc c'est des radeaux euh, avec une, une petite plateforme sous le je touche pas non plus, sous le, sous la cahute, là, avec de l'argile. Et euh, quand une espèce monte dessus, elle va laisser ses traces et on essaie d'identifier les espèces qui passent grâce aux traces. Après on avait d'autres données euh, issues de, de découvertes de, de cadavres, euh, des observations directes qui restent quand même très très rares. Euh, des données issues de pêche électrique et euh, une des méthodes les plus on va dire faciles entre guillemets c'est la recherche donc, des, des crottes ou des euh, cesses euh, donc voilà on avait tout un, tout un tas de données comme ça et, euh, alors, que après voilà. et donc, parallèlement aussi on avait donc des données historiques euh, comme l'a dit Mélanie d'une trentaine d'années euh, donc je ne sais pas si vous connaissez Alain Bertrand qui avait euh, travaillé sur le Desmond dans les années 80 avait parcouru l'ensemble des Pyrénées pour essayer d'avoir une carte de répartition. Et il avait à peu près réalisé 600 points, 600 tronçons de cours d'eau. Donc nous, on est reparti sur son travail et on a voulu avoir une approche historique comparative. Et on a complété ce jeu de données-là avec des, de nouveaux, un nouvel échantillonnage qui a été fait un petit peu de, de manière aléatoire mais spatialement équilibré avec le GRT, c'est ça je ne sais plus exactement ce que c'est, c'est une petite lunette, euh, qui permet de, de, de sectionner le, les cours d'eau et d'avoir une, une recherche aléatoire en fonction des, de la disposition du cours d'eau dans l'espace. Euh, donc voilà, tout un tas de données. Et ensuite, donc, on a euh, essayé de cartographier tout ça et on a, euh, donc tout ce qui était données ponctuelles, on les a transformées en données linéaires en donnant une, une limite de, de 1 km pour chaque donnée. Et donc pour nous, ce qui était important, c'était de, de ne pas rester sur l'expertise et le regard enfin le, le, le d'expert sur, sur la, la distribution de l'espèce et de pouvoir avoir une approche un peu scientifique, un peu, un peu, un peu cadrée. Et on a mis en œuvre une, une bourse de chiffres qu'a réalisée Anaïs Charbonnel, sur voilà, la distribution de l'espèce et les facteurs environnementaux. A partir de là, euh, toutes les données agrégées, donc euh, tout ce qui était données de détection et non-détection, on s'est dit que finalement une donnée ponctuelle, euh, même linéaire, euh, ce n'était pas intéressant et qu'il fallait pour un puisque puisqu'un descement peut se déplacer, euh, en gros il a un territoire, un domaine vital de 500 mètres, mais il peut faire des, des parcours de plus de 18 km, ça on a pu le, le mettre à l'évidence grâce à la génétique. Donc on est parti euh, sur une, une spatialisation à l'échelle des, des zones hydrographiques. Euh, donc à l'échelle des Pyrénées et donc on a euh, donc sorti une, une première carte comme ça, avec non détection détection absence de données et ensuite on l'a couplée aussi avec une favorabilité d'habitat modélisée avec des modèles euh, statistiques et descriptifs d'habitat et ensuite pour nous donner donc, une, peu, une carte binaire euh, 0 ou 1 où voilà, on a le décement avec euh, une, une valeur de euh, favorabilité d'habitat a partir de là, on a essayé d'identifier euh, des critères à la fois spatiaux et temporels, et donc on a arbitrairement décidé que euh, les données actuelles étaient supérieures ou égales à 2005, et les données historiques étaient euh, inférieures à 2005. Donc, ce qui nous a donné donc, des, des patchs de, de zones hydro, et ensuite on a rajouté à ça une échelle spatiale euh, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, on a une donnée par exemple sur euh, une zone hydro, mais comme on sait que le dessement des Pyrénées a des capacités de déplacement euh, de plus de 18 km, on a considéré que si on avait un décement qui était euh, euh, présent sur une zone hydro, on prenait en compte la, la zone hydro aval ou la zone hydro amont, comme ça, ça nous permettait d'avoir une aire potentielle de, de présence de l'espèce. Et en fonction de ces, donc, de ces échelles temporelles et spatiales, on a identifié quatre critères. Euh, voilà, donc euh, critère 1 euh, sur le local et actuel. Donc voilà, on a une, une information sur la zone hydro à l'échelle actuelle et bon, je vous laisse regarder les, les quatre autres critères donc, qui prennent en compte à la fois le local, la collectivité, la donnée euh, actuelle et la donnée historique. Et à partir de là, euh, on a sommé ces quatre critères qu'on a pondérés avec un poids plus important sur... Euh, la, la connectivité et la donnée historique, ce qui nous a donné euh, en gros 30 scénarios. Vous avez en gros 30, 30 scénarios et euh, ces 30 scénarios, on les a, on les a condensés en trois, euh, trois catégories. Une euh, absence historique euh, et actuelle, une présence historique et une présence actuelle nous a permis d'avoir de, de une cartographie à l'échelle des Pyrénées euh, comme celle de, donc, que vous avez à droite et euh, ce qui nous permet d'avoir un outil cartographique d'alerte qui, euh, qui peut être réactualisé euh, régulièrement et cet outil-là en fait euh, il permet donc d'avoir euh, la répartition du dessement des Pyrénées à un instant T et ce, cette cartographie donc elle est sur le, le site du, de l'adréal la, pictocitamie ce qui permet donc d'avoir pour les services instructeurs et euh, les aménageurs euh, une cartographie en temps réel de la présence du décement. A partir de là il euh, y a des, des prises en compte tout le monde du décement en fonction de sa, de sa répartition donc, en zone noire on prend en compte systématiquement le décement des Pyrénées. Euh, on n'a pas besoin d'aller réaliser des inventaires pour euh, prendre en compte l'espèce si on est en zone grise, là, on a une, une obligation de réaliser un inventaire. Si le dessement est détecté, ben, paf, le, la zone hydro passe en noir. S'il n'est pas détecté au bout de, on va dire, trois passages, euh, on va euh, préconiser des mesures opérationnelles en faveur du dessement, mais euh, plutôt liées sur ses habitats, plutôt que sur le, sur le dessement. Et en zone blanche, bon, ben, le dessement n'est pas pris en compte. Voilà, euh, tout ceci elle, en fait a permis de d'avoir des informations euh, qui sont euh, scientifiquement pertinentes et qui sont euh, euh, opérationnelles et euh, ce qui nous a permis avec l'Adra de créer donc de, de rédiger une note de cadrage euh, donc qui a été euh, euh, quand est-ce qu'elle est sortie l'année dernière l'année dernière avec un organigramme un logigramme associé ce qu'on a un peu ce qu'on a vu euh, sur la diapo d'avant mais un petit peu plus détaillé et euh, donc ce, cette note de cadrage elle est assortie de quatre livrets techniques donc les deux premiers sont, euh, sont sortis, le, le, le 3 devrait sortir en fin d'année. En fin le premier, c'est plus sur euh, les éléments de connaissance de l'espèce. Le livret 2, ben, c'est l'outil cartographique avec la mise en œuvre du protocole. Ce protocole-là, il a été validé par le CNPN, le CSRPN. Et euh, les prochains livrets, donc ça va être ben, comment, euh, quelles sont les mesures d'évitement ou de réduction. Et s'il y a des suivis à mettre en œuvre dans des dans, dans, dans cadres d'aménagement, de, quel protocole de suivi on va mettre en place pour le Sur les protocoles d'inventaire aussi ce qui est important de savoir c'est que euh, en, en, en, comment dire, en lien avec l'ADRIAL, on a souhaité que les, les bureaux d'études soient formés à la mise en œuvre du, du protocole. Donc on réalise des sessions de formation à destination des bureaux d'études pour la bonne mise en œuvre du protocole et euh, chaque, euh, chaque personne qui a participé à, sa formation, à cette formation à une attestation nominative comme quoi il, euh, il est capable de mettre en œuvre ce, ce protocole. Je crois que c'est tout. pour. J'ai débordé, non C'est bien. <rire> <rire> euh, et le deuxième zoom, du coup, c'est euh, sur les préférences d'utilisation de l'habitat par le décement. Et le, le côté opérationnel, c'est comment on peut du coup essayer de, de prescrire des débits minimum biologiques qui permettent la préservation de l'espèce. Donc, euh, l'étude euh, qui a alimenté euh, tout cela, c'est une étude de suivi par Radiopistage. Donc, euh, je pense que vous êtes tous familiers euh, de ces suivis. Alors, on a mis quelques photos euh, pour vous montrer un peu le, la démarche. Donc, on capture avec ce type de piège, à ailettes ou, ou sans ailettes, dans le cours d'eau. Ce sont des pièges comportementaux, en fait, on ne met pas d'appât. On les met, vous voyez, dans, plutôt dans les, les veines d'eau euh, qui sont euh, les endroits où le dessement a plutôt tendance à passer. Et donc on les dispose en journée et on fait des relevés la nuit. Alors sur les opérations de radiopistage, comme on veut optimiser les captures, on les laisse jour et nuit, mais il se trouve qu'on ne capture jamais la journée, on capture toujours la nuit. Euh, voilà, alors quand il y a une capture, euh, on est ravi, là vous voyez le dans d'un piège. On le met dans une boîte de contention et puis on lui un émetteur, alors c'est euh, de la colle chirurgicale, en fait on lui le colle euh, sur le dos au niveau de l'insertion, enfin au-dessus de l'insertion de la queue, et euh, c'est des petits émetteurs en fait euh, qu'on utilise sur les, pour les chauves-souris aussi qui pèsent euh, entre euh, 0,3 et 0,6 grammes avec une antenne, donc on colle, on laisse sécher, on relâche, et après démarre le suivi, on n'a pas pu s'empêcher de vous mettre une photo d'Alexis en train de... <rire> de faire le suivi. <rire> Et donc, on suit les animaux jour et nuit, puisque le décement, contrairement à ce qu'on peut lire dans la bibliographie, est actif la journée aussi, et on le suit toutes les 20 minutes. Donc, euh, ça demande une présence humaine assez importante. Donc, on fait les 3-8, en fait. On... Il y en a qui piste pendant qu'il y en a qui dorment, et on se relaie pour qu'il y ait toujours quelqu'un sur le terrain. En plus, comme c'est en cours d'eau pour des questions de sécurité, on essaye d'être toujours en binôme. Donc, voilà, c'est des opérations qui demandent beaucoup de monde. Euh, donc là pour vous donner une idée on a commencé en 2014 on a fait un suivi 2014, un suivi 2015 et un suivi euh, l'année dernière 2018 qui nous a permis de suivre euh, alors, 8 individus en fait il se trouve que celle suivie en 2014 et en 2015 la génétique nous a montré que c'était la même d'où son nom de mélostelle parce que c'est une mélodie avec euh, une estelle et euh, du coup voilà avec des suivis donc un gros effort piégeage vous voyez, euh, pour vous donner une idée, là, 10 euh, nuits avec 73 pièges, donc à peu près 876 relevés, parce qu'on fait des relevés toutes les heures. Donc inutile de vous dire qu'au bout de 10 nuits, on n'est pas très beau à voir. Euh, là, on avait fait une opération un peu plus courte, mais euh, voilà, avec pas mal de nuits aussi. Et euh, euh, la dernière, sur 6 nuits et 5 jours, où là, on avait fait jour et demi, mais avec, pareil, un nombre de relevés euh, assez important. En résultat intéressant, juste rapidement, vous voyez que les domaines vitaux sont en général, pour Aston, de l'ordre de 500 mètres, ce qui est ce qu'on peut voir en général dans la littérature, puisque les Espagnols ont fait quelques sessions de radiopistage aussi. Euh, ils trouvent entre 500 et le plus large, 1500 mètres, et nous, on avait un maximum 550 mètres. Et euh, sur le vide de saut, par contre, on a des domaines vitaux beaucoup plus courts par rapport à ce qu'on trouve dans la, la bibliographie. Alors, l'hypothèse qui nous semble la plus probable, mais qui pour le moment n'est pas confirmée, c'est qu'il y a une densité en invertébrés sur le vide de saut qui est assez exceptionnelle. Vous souvenez, le premier caillou que vous trouvez, ça grouille de larves. Et donc, peut-être qu'ils ont une ressource suffisante à proximité euh, et que du coup, il n'y a pas de nécessité à, à étendre le domaine vital. Donc voilà pour ces quelques résultats voilà, c'est une représentation des, des relevés pour chacun des animaux, avec quelques éléments intéressants à regarder. Donc les petites étoiles, c'est les gîtes qui sont utilisés, donc vous voyez selon les individus, entre 1 et 3 gîtes utilisés, avec en général le schéma c'est un gîte principal, où l'animal revient quasi systématiquement, et parfois l'utilisation d'un gîte ponctuel, en journée ou sur des temps euh, plus courts. Euh, L'autre élément intéressant c'est l'utilisation d'affluents. Alors c'est pas toujours euh, très visible mais là en fait vous avez le cours d'eau principal et là celle-là de femelle utilisait l'affluent alors même pour jeter et beaucoup pour chasser. On a ce cas ici aussi on a le cas sur celle-là aussi bas, et puis en bas sur euh, le dernier radiopisté ou pareil, il avait son gîte sur l'affluent, alors ça peut être des tout petits affluents. Euh, Celui-là, on devinait à peine, quand on était sur le cours d'eau principal, on devinait à peine qu'il y avait un affluent au-dessus, et il était marqué au début, en, enfin, les 100 premiers mètres étaient marqués en pointillés sur la carte, et n'étaient même, même plus mentionnés sur la carte IGN. Or, on se rend compte euh, sur ces manips, et puis d'autres qu'on avait fait, fait avant, que ce sont que les affluents sont justement des, des zones d'habitat essentielles à préserver, et ça, nous, notre discours auprès des aménageurs, il, enfin, voilà, il faut vraiment qu'on insiste dessus parce que ce n'est pas inné pour eux. Euh, donc voilà, pour une description rapide des résultats. Et pour aller un petit peu plus loin, en fait, l'idée, euh, c'était d'essayer de servir de ces résultats-là pour mieux comprendre euh, les préférences d'habitat du dessement et essayer euh, de voir comment les variations de débit artificiels sur la rivière faisaient que ces habitats favorables étaient plus ou moins présents et du coup pouvaient impacter plus ou moins fortement euh, le descement. Alors ça l'idée c'est en lien avec euh, l'hydroélectricité qui est très présente en fait sur le, les Pyrénées. On recense à peu près 650 aménagements, alors ça va des de petites centrales aux très grosses centrales avec retenue d'eau, etc. Euh, mais voilà, les Pyrénées sont très aménagées euh, par ce type d'aménagement et c'est problématique sur le, pour le décement, notamment sur les zones qu'on appelle un tronçon court-circuité, c'est-à-dire les zones de cours d'eau qui sont déviées et dans lesquelles hein, on a un débit euh, artificiel relativement bas et euh, très stable dans le temps. Donc notre idée, en fait, la loi dit que sur ces, ces tronçons-là, les hydroélectriciens sont obligés de laisser un débit minimum biologique donc qui garantit la vie, euh, la reproduction des espèces en dessous, sauf que c'est toujours calculé sur un modèle poisson, et jamais sur d'autres modèles. Et euh, du coup, ça nous semble insuffisant pour le décement, et on essaye d'avoir des billes pour dire, ben voilà, ce débit, à, a priori, serait insuffisant. Et donc la loi dit, donc, il faut calculer le débit minimum biologique, et par défaut, si on n'a pas le vrai débit minimum biologique, on prend 10% du module. Le module étant le débit moyen du cours d'eau. 10% du module, ça veut dire qu'un cours d'eau passe à 10% de son, cours, enfin son débit moyen tout le temps. Quoi. Donc on, voilà, ça diminue quand même de façon conséquente. Donc là pour faire cette étude on s'est associé au bureau d'études EcoGea, spécialisé plus, plus dans tout ce qui est modélisation hydraulique. Et en fait, sur, un, sur les tronçons sur lesquels on a fait le suivi radiopistage, EcoGea a modélisé l'hydraulique du tronçon donc avec euh, des logiciels spécifiques euh, Télémac 2D, je crois qu'ils ont utilisé. Donc en fait, il y a un maillage du cours d'eau et pour chaque maille, il donne des valeurs de vitesse et de hauteur euh, de ce cours d'eau. Donc ça vous donne euh, ce genre de, de carte. Parallèlement, on a essayé de travailler sur l'identification des préférendas du Desmond sur euh, les cours d'eau qu'on a suivis par Radiopistage et ça donne ce genre de résultat. C'est vraiment les débuts, on avait une réunion hein, lundi au, au CEFS avec eux, hein. donc euh, voilà, il ne faut pas les prendre comme argent comptant, mais voilà, c'est les débuts de nos résultats. Donc en gris, vous avez le disponible, donc là on travaille juste sur la variable vitesse, la disponibilité des vitesses sur le cours d'eau, alors ça c'était le cours d'eau du Ligue de Sceaux, celui sur lequel on a travaillé l'année dernière, et en noir, vous avez l'utilisé, et donc, ils utilisent un indice qui s'appelle l'indice de Jacob pour voir s'il y a une utilisation préférentielle ou pas des différentes classes de vitesse. Et donc, ce graphe a tendance à montrer que le décement évite les faibles vitesses et préfère un panel de vitesse entre 80 cm s et 1,6 m seconde. Euh, donc voilà, donc des résultats intéressants, à la fois en termes de vitesse et en termes de hauteur. Et l'idée, en fait, c'est de croiser tout ça pour avoir des courbes après d'interprétation. Donc de dire, ben voilà, on modélise ça à plusieurs, avec plusieurs débits entrants, et du coup on se retrouve sur ce genre de graphique. C'est-à-dire que la surface euh, d'habitat intéressant en termes de hauteur et de vitesse pour le dessement est mentionnée en ordonnée, en, entre, en abscisse, c'est le débit euh, entrant dans la station. Et voilà, si vous êtes donc, en pourcentage du module, si vous tombez à 10% du module, tel que le dit la loi par défaut, et ben vous vous rendez compte qu'il reste moins de 10% de la surface d'habitat intéressante pour le décement Donc euh, ça peut être un des arguments pour dire, ben vous voyez, il faut pousser plus loin le pourcentage du module pour euh, avoir une surface d'habitat euh, qui peut paraître suffisante pour l'espèce. Donc on travaille sur ces notions de hauteur et de vitesse, et on travaille aussi sur le deuxième élément qui nous paraît important pour le dessement, c'est la connectivité aux berges, puisque comme on vous disait, le dessement a ses gîtes dans les berges, et euh, de la même façon, donc avec une modélisation hydraulique du cours d'eau, de voir quand le débit augmente ou diminue, quelle est la perte de linéaire de berges connectées euh, ou pas. Donc on voit que ça fonctionne un, un peu par palier, mais voilà à 10% du module, on estime. Alors je sais plus quel était le. Ouais, j'ai plus le linéaire en tête, mais il n'y a que tant de pourcents de berges connectées et la difficulté qu'on a maintenant, c'est de placer le curseur, de dire à partir de quelle perte on peut lancer l'alarme et dire là c'est plus possible pour la préservation de l'espèce. Donc voilà, c'est vraiment des débuts. On travaille dessus encore avec eux et l'idée. On n'y arrivera pas avant la fin du live à tout boucler, mais l'idée, ça serait de produire un outil opérationnel pour les hydroélectriciens, pour pouvoir essayer de les. Enfin, voilà, de, et pour l'État, pour les services instructeurs, de dire bah, sur tel cours d'eau, vu ses caractéristiques, il faudrait qu'on propose un débit de temps vis-à-vis -vis du décement. Et je crois que c'est tout. C'est nos partenaires techniques et financiers. Et merci pour votre écoute. <rire>